Donc moi je vais vous parler du PDF sans OCR. Je vais d'abord vous raconter pourquoi on fait du PDF et puis après je, vous, je vais vous raconter pourquoi on en est venu à, fait, à vouloir demander un développement de PDF sans OCR. Vous allez voir c'est assez rigolo. Euh, donc nous, euh, Aurélien vous l'a dit, euh, on diffuse du PDF. En fait quand, on est, euh, quand je suis arrivée en 2019, euh, une partie de mon travail c'était de remettre tout à plat parce qu'il n'y ben, avait plus rien qui marchait. On ne numérisait plus depuis cinq ans, nos outils étaient très vieux, mais on avait quand même nos 2000 PDF qui contenaient un OCR texte. Tout avait été OCRisé, etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne voulait pas perdre. Et d'autre part, tous nos documents, c'était de l'imprimer, en fait. Donc on ne voyait pas l'intérêt de faire de la NUM et puis euh, de, de diffuser des JPEG, parce que de toute façon, c'était de la numérisation pendant les années 2000, donc c'était de la bah, un peu old school, quoi, on va dire. Avec du 150 DPI, c'était pas très sexy, mais il y avait ces OCR qu'on voulait absolument garder. Euh, donc, du coup, c'est vrai que diffuser du JPEG pour pouvoir euh, euh, permettre aux usagers de télécharger une page par une page d'imprimer en 150 DPI, bon, clairement, on n'en voyait pas trop l'intérêt. C'était pas très, très cohérent pour nous. Euh, je vais vous montrer un peu ce que ça fait dans notre outil de, de dans la bibliothèque numérique. Euh, je prends un exemple d'un document qui avait été numérisé dans les années 2000. Hop là. Donc là, vous avez la ville lyonneuse. Vous voyez, ce n'est pas, très, pas très, très joli, mais on a l'OCR qui a été, qui est fait et qui est dedans, et on avait aussi surtout nos signés avec l'étape des matières qui avait été faite par le prestataire de l'époque. Donc c'est quelque chose qu'on voulait absolument conserver, et ça concernait ben, 1500 imprimés à peu près. Donc dans la reprise de données, c'était un des enjeux, en fait, c'était de garder ces, ces PDF qu'on voulait continuer de diffuser. Et quand on s'est dit qu'on allait reprendre les projets de numérisation, on s'était d'abord porté bah, sur, les, sur les périodiques, les monographies, dans les bibliothèques de sciences, etc. Donc on s'est dit qu'on allait conserver ces, ces, ce mode de diffusion en PDF, parce que c'était quand même assez pratique, d'autant que notre bibliothèque numérique, elle permet quand même de télécharger, si on le souhaite, du JPEG à la page et à la portion d'image. Parce que l'âme Galerie, à partir du PDF, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche, il, en, il découpe tout et il permet aux usagers de télécharger du IP. Je ne sais pas comment ça marche, mais le fait est que ça marche très bien. Donc, c'était quand même vachement pratique. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte. Et puis, et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'en 2014 avait été numérisé tout un fonds de correspondance manuscrite d'un mathématicien, Montessu de Ballor. Donc, on avait 700 fichiers TIFF qui avaient été numérisés et puis diffusés dans notre ancienne bibliothèque numérique, sans notice. Alors la notice, c'était juste la cote. Donc, il y avait une image, une cote, un recto, une cote, un verso, une cote, une enveloppe, une cote. Et puis, euh, on s'est dit, bon, alors déjà, on va reprendre tout ça parce que franchement, c'est pas génial. Et puis, on va rassembler les courriers pour faire une lettre. Et puis, euh, on va faire une notice à peu près potable hein, quand même pour que ça serve à quelque chose. On va mettre un titre, par exemple, ça, ça pourrait être utile. Euh, et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire cette reprise de données. D'autre part, euh, on a commencé à travailler sur les fonds d'archives avec l'arrivée de Victor Béillard euh, en 2020. C'est ça, 2020 2021, je suis perdue avec les dates, Covid, tout ça. 2021. Donc, du coup, on a repéré pas mal de gros fonds d'archives sur lesquels on travaille. Et donc, bah, là, forcément, les fonds d'archives, bah, l'OCR, bah, ça, ça, ça sert pas grand-chose. Hein, sur du manuscrit, des planches, des trucs un peu... Ouais, bref. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, la nature de nos documents, à numériser, à changer, et que bah, forcément, nos PDF, ça, ça allait être compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, le PDF dans NumaHop euh, bah, générait automatiquement un OCR. Je pensais bêtement en fait, que, que dans NumaHop, ben, euh, l'outil allait remarquer tout seul que bah, ce n'était pas de l'imprimer, que ça ne servira à rien de faire un OCR. Sauf que non. Donc, en fait, Ce qui s'est passé quand j'ai passé tous mes tifs de mon dessus dans NumaHop, c'est que ben, NumaHop euh, tournait, tournait, tournait. Il essayait de comprendre en fait, euh, le manuscrit et de faire un OCR, mais il n'y arrivait pas parce qu'il ne comprenait rien. Donc du coup, ça plantait pendant des heures, au bout de 24 heures, 48 heures, numaop essayait encore et toujours de me faire du PDF océrisé. Sauf que non, ça ne marchait pas. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il allait falloir faire un développement de PDF sans OCR, parce que sinon, ça, ça allait être compliqué. Quand numaop parvenait quand même à faire un OCR, c'était absolument dégueulasse. Et il aurait fallu du coup demander un développement de notre côté de bibliothèque numérique pour masquer cette OCR à l'affichage. Parce que bon, ce n'est pas le tout d'avoir un bel OCR, mais enfin si on a un tissu de conneries sur le côté, enfin, ce n'est pas possible. Quoi. On ne voulait pas d'un truc moche. Donc il aurait fallu demander un développement en fait, pour masquer l'OCR. Donc demander encore un développement à un prestataire privé, on disait que ce n'était pas trop nécessaire et que l'intérêt... Était plutôt de développer quelque chose sur le côté bah, outil libre, en fait, et communautaire, surtout qu'on se disait que potentiellement, ça pourrait intéresser quand même plusieurs de nos collègues qui font du manuscrit, etc. Donc, on a quand même gardé cette diffusion PDF pour absolument tout, euh, que ce soit euh, planche, manuscrit, etc., parce que c'est quand même pratique de pouvoir télécharger l'intégralité d'un truc. Mais du coup, voilà, il a fallu, il a fallu faire développer euh, un OCR. N'empêche que quand on a lancé la bibliothèque numérique en septembre 2021, moi, je voulais absolument que la reprise de données de, nos passifs, de tous nos passifs soit faite euh, avant de se relancer dans un marché et de passer dans du courant. Donc, ben, mes 700 fichiers TIFF, eh ben je les ai fusionnés pour faire... Euh, pour les réduire à 200, 200 notices à peu près. Donc, c'était super. J'ai utilisé un outil de fusion de fichiers TIFF. Et puis ensuite, eh ben, mes 200 fichiers, je les ai convertis à la main en PDF. Et ensuite, il a fallu les renommer. C'était super marrant. C'était vraiment devenu urgent, du coup, d'avoir un PDF sans OCR dans du parce que là, sinon, ça n'allait pas être possible. D'autant que on est engagé là dans un marché qui a commencé en début d'année. Donc, le premier lot, c'était des imprimés. Donc, euh, voilà, c'était Numop, nous a fait un OCR très pratique, très bien, nickel. Mais là, les trois lots qu'on est en train de faire, c'est des archives. Donc, c'est des archives, euh, bah, des photos, des planches, des leçons, euh, des manuscrits, euh, des archives administratives, de la paperasse. Donc là, c'était, c'était pas possible. Euh, on a à peu près, je sais plus on a, combien on a de vues là sur euh, ce qui arrive. À peu près 5000, je crois. Euh, c'était pas possible de demander à Numop de passer 48 heures par euh, fichier pour euh, me faire un PDF euh, avec deux OCR sur ça, ce n'était pas possible. donc Le développement a été pris en charge par, Progil, enfin, par Tech Advantage pardon, en début d'année. Ils ont travaillé dessus à peu près deux mois, deux mois et demi, et euh, le développement est passé dans la version actuelle. Donc, on l'avait testé, tout était OK. Il y avait encore quelques petits bugs à corriger, notamment le nommage du PDF qui était un peu hyper côte Donc, c'était un, un peu compliqué pour retrouver nos petits. Tout ça, ça a été corrigé. Donc, dans la version actuelle de NumaHop, on a, nos, on a le développement qui est fait. Et on a pu tester là sur les lots pour lesquels on est en train de recevoir en ce moment des livraisons. Alors, je vous montre d'abord ce que ça fait dans, euh, dans NumaHop, du coup, on a créé deux types de contrôles selon les lots. Pour l'imprimer, eh ben, on a euh, la numérisation courante avec OCR, où on demande à NumaHop, en fait, dans les contrôles, bah, de nous générer un PDF OCRisé. Et puis pour tout ce qui est euh, archives, manuscrits, etc., on a créé un deuxième lot de, de contrôles, numérisation courante sans OCR, hein, c'est très original, où on a décoché euh, euh, PDF OC et on a coché la, le PDF sans OCR. Et donc du coup, concrètement, eh ben, ça se voit au niveau des contrôles. Euh, donc, je vais vous montrer un peu comment ça fait. Dans les contrôles, en fait, quand un document est livré, juste à la fin de la livraison, en fait, quand la livraison des fichiers se fait, il y a NumaOp qui crée tous les fichiers dérivés. Donc c'est à ce moment-là qu'il fait un PDF avec OCR ou sans OCR. Ce qui permet du coup de voir l'OCR dans l'interface de contrôle. Donc du coup, quand on demande bah, du PDF sans OCR, il bah, n'y a rien dans l'interface de contrôle. Et donc du coup, euh, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on a des photos. Et normalement, en fait, quand on a de l'OCR, il y a un petit encart sur le côté ici, OCR, avec le blabla qui correspond à chaque, à chaque, chaque page, en fait. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Donc, tout est OK. Il n'y a pas d'OCR. Ouf. Oui, je dis ouf parce que en fait, on... c'est un développement très récent. Donc là, c'est les lots un peu crash test. Mais je suis rassurée, c'est la première chose que j'ai vu regarder quand euh, j'ai fait les livraisons. Il n'y a bien pas d'OCR, donc c'est super. Et donc, du coup, il m'a fait un PDF euh, sans OCR qu'on va pouvoir du coup faire passer directement dans le connecteur Lime galerie. Et puis, euh, quand ça arrivera dans.. Euh, dans dans, là-dedans, bah, j'imagine que le petit t, en fait, il va tout simplement disparaître parce qu'il n'y aura pas, pas d'OCR, en fait. Voilà un peu l'histoire du développement du PDF sans OCR, qu'on aurait pu s'en rendre compte plus tôt, mais je, voilà, je, je sais pas. Il a fallu attendre les 7 centifs à faire à la main pour qu'on se rende compte que, que non. Numaop avait, avait été super, mais quand même pas super intelligent surtout non plus. Quoi. Ouais, ça fait partie des, des petites choses de rigolotes de numaop. Est-ce que vous avez des questions Alors, j'ai plusieurs questions par la même personne. Utilisez-vous une instance locale de Lime Librairie ou une instance cloud I2S. Alors, si ma question, c'est est-ce que c'est hébergé chez nous ou ailleurs La question, c'est ailleurs. On n'a rien d'hébergé chez nous, en fait. Voilà. Sauf que bon... Euh, tout est hébergé chez Line Gallery, mais on récupère quand même des données qu'on stocke chez nous. Donc, tous les JPEG basse diffusion, on les stocke chez nous. La notice, l'OCR aussi, du coup, je crois. Et puis, évidemment, on archive aussi nos au masters. Donc, il euh, y a quand même plusieurs, euh, on a mis nos œufs dans plusieurs paniers, hein, pour, être, pour être sûr. Line Gallery est utilisé pour la diffusion. Avez-vous en plus un stockage additionnel des fichiers diffusés Et merci. Eh ben, oui, du coup, on, <rire> voilà. Alors, on archive nos masters sur OCINES. Ça, c'est quelque chose qui avait été fait dès le départ, en fait. Quand je suis arrivée en 2019, euh, je... tout, tout, avait été déjà, tout, tout notre passif était déjà euh, OCINES. Donc, euh, Sorbonne Université au OCINES depuis très tôt. Il me semble que ça a commencé en 2005 ou 2006. Je me souviens plus de la date exacte. Donc, tous nos masters sont chez eux. Euh, tout ce qui est base définition. Je me demande d'ailleurs si le PDF, on l'a pas aussi en local, si, hein. Donc, euh, fichier base définition, notice, PDF, on garde aussi chez nous. Et puis, chez Lime Galerie, il eh ben, y a le PDF, et puis, et puis voilà. Est-ce qu'ils gardent euh, les JPEG qu'ils arrivent à découper Non. Peut-être, j'en sais rien. Voilà. Merci beaucoup.